Salut à tous Vous connaissez Gréolière, c'est à côté de Nice, Cannes, Grasse, dans ces, dans ces eaux-là. Et il y a six semaines, j'étais chez BGD et on est allé se faire une petite randonnée le matin. C'était pour aller tester la KISS et euh, bah c'est la première fois que je la prenais en 18 mètres carrés. C'est vraiment une voile qui est super sympa, très dynamique, très fun. Elle n'est pas homologuée, elle a juste été testée en charge. Mais c'est une voile qui est vraiment tip top. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Léonard euh, sur, euh, sur la Kiss. Euh, il il s'est bien marré aussi à faire une vidéo sur les, sur les pingouins euh, que je vous mettrai en lien dans la description. Euh, et bah, si tu en veux un peu plus, abonne-toi, like, partage, c'est comme d'hab, euh, je vais arrêter mon cirque. À la prochaine, profite de ça, ciao et on va monter là-haut pour faire juste un petit frack and fly du matin I might be destroyed I have no firm direction Only words that still feel cold You should have done the work yourself in his ears Our kings must make the final choice Of freedom or the cross And Pilate finding nothing wrong Sent Jesus to Herod But Jesus kept his silence So Herod sent him home Where Pilate fearing mass revolt is mm -hmm.